Les accessoires compris à l'achat Alors, bonjour à tous! Cette fois-ci, je vous présente les accessoires qui sont compris à l'achat euh, de Dash. Donc, les accessoires de base que vous recevrez à l'achat de votre robot. Alors, c'est pas compliqué, il y a deux accessoires. D'abord, on a le fil de charge, comme ceci, et on a les connecteurs Lego. Donc, commençons avec le fil de charge. Alors, le fil de charge doit euh, être branché, c'est un port USB, donc doit être branché sur une boîte de charge pour les câbles USB. Donc, j'en ai une ici, je vais le brancher pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Et je vais venir le brancher sur mon petit robot Dash, donc juste ici. Voilà. Alors, c'est possible que euh, lors du branchement votre robot dash s'allume. Euh, c'est pas grave. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de venir poser sur le bouton marche/arrêt pour le refermer. La charge va tout de même s'effectuer. Euh, ici, mon robot dash présentement, il est en charge pleine. Ok, donc la lumière blanche, elle reste allumée parce que. Euh, euh, la charge est pleine. Lorsque vous allez brancher votre robot et que ça sera nécessaire de le charger, la lumière ici va probablement clignoter. Et lorsque la charge va être terminée, elle va s'éteindre. Donc, Pendant que je vous parle de la charge, je vais prendre le temps de vous préciser que euh, pour un robot là, qui n'a qui plus du tout de batterie, la charge devrait être d'un peu moins d'une heure. Et la durée de vie des batteries par la suite sera d'environ 3 heures. Et on parle de 30 jours quand le robot est fermé. Donc, il va garder ses batteries pendant 30 jours. Euh, 3 heures à l'utilisation. Donc, voilà pour la charge du robot. Je vais le débrancher pour me faire un petit peu de place. Et je vais maintenant vous parler des connecteurs Lego. Alors, les connecteurs Lego, vous voyez juste euh, viennent toujours, bien, viennent en, en paire de deux dans la boîte. Alors, sur le dessus ici, vous voyez qu'on peut venir euh, insérer des Legos, mais euh, d'autres sortes de Lego aussi peuvent venir sur les côtés. Alors, euh, comme les Legos techniques, par exemple. Euh, également, il y a des trous ici. Euh, donc, en fait, c'est ces connecteurs-là vont servir, vont nous permettre de venir faire des montages de Lego qu'on va accrocher après notre dash, mais ça va aussi nous permettre de venir accrocher autre chose. Donc, par exemple, moi, dans les petits trous qui sont ici, j'ai inséré des, euh, des euh, baguettes, des tiges pour euh, des tiges de bois pour faire des brochettes. Et euh, c'était comme ma base pour venir me construire un outil. Donc, ces connecteurs Lego-là, c'est pas très compliqué, ils s'insèrent euh, ici et ici, donc sur les oreilles de Dash et sur euh, les ronds oranges qu'on voit aux fesses et aux jambes. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est simplement de pousser pour le rentrer. Voilà, comme ceci. Alors, je peux les installer euh, comme ça, mais je pourrais les installer aussi de face. Donc, disons que j'en mets un ici. Voilà. Comme ceci, je peux mettre le second. Voilà, comme ceci. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, euh, c'est euh, ce qui a trait aux connecteurs Lego. Euh, pour la suite de la vidéo, je vais vous montrer des images d'inspiration de ce que vous pouvez faire avec les connecteurs Lego. Donc, ça va vous donner une meilleure idée des possibilités.